Voilà. Bon, j'ai oublié aussi de vous informer que, à partir de vendredi, j'avais fermé le numéro 215-758-1648. Le numéro sera fermé le vendredi. Et je vous dirai en une, en une minute le, la cause. Le numéro là est un numéro extrêmement sécurisé. Il y, avait, il y a de cela, quatre jours, il y a quelqu'un qui m'appelle, il est membre du CNRD, qui m'appelle tout le temps, qui m'appelle, qui m'appelle, qui m'appelle, il m'appelle. Le numéro sonne. À chaque fois, le numéro sonne, l'appel, l'appel, l'appel, l'appel. J'ai tout fait pour bloquer le numéro, parce que la première conversation est pas dans le sens. C'est là-bas, j'ai compris, et j'ai envoyé le numéro à quelqu'un. La personne l'a appelé, on m'a dit qui il est. Je suis allé au service à métro. Ils m'ont dit que ce qu'ils peuvent faire pour moi, c'est de me donner un autre numéro et fermer le 215-758-1648. Donc, ils m'ont donné un autre numéro. Mais dans ce cas, la personne-là n'aura plus accès à ce numéro. En tout cas, j'ai sélectionné beaucoup de numéros pour ne pas qu'ils aient accès à ce numéro. Je mettrai le numéro demain sur la toile 215 759 6734 c'est mon numéro WhatsApp je le mettrai demain. Donc donc je voudrais dire à l'instant, nous avons écouté Ali Touré attentivement Ali Touré pourquoi je dis qu'Ali Touré est menteur. Ali Touré, je vais très bien. Je vais très bien je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Euh, Ali Touré est un menteur, je suis très en colère, je suis dessus que personne, même Doumbia qui l'a employé, ne voit pas son mensonge. Ali Touré dit que ceux qui sont cités dans l'affaire de Erguiné ont été auditionnés. Et vous vous rappelez, il a fallu que nous sortions, nous faisons des lives de direct en insistant sur les vrais responsables de l'affaire de Herguine. Quand vous prenez celui d'Alain Diallo, celui ne peut venir qu'en septième ou huitième position dans la responsabilité. Parce qu'il était ministre de la, du transport. Donc si l'avion doit être vendu, fortement, il fallait qu'il signe. Voilà sa seule responsabilité. Mais ceux qui ont partagé l'argent, ceux qui ont fini de faire le marché tout tout, et sont venus déposer la copie pour que lui signe, ils sont connus, c'est chaque camarade ministre des Finances d'alors, et Mamadou Sida, c'est lui qui a acheté mais c'était déjà, le marché était déjà fait et envoyé à son niveau et il avait d'abord demandé il avait commencé à poser assez de questions nous connaissons comment ça s'est passé lui-même il en a as une une fois expliqué mais pourquoi j'ai dit que ce monsieur était menteur le monsieur dit que ceux qui sont en Guinée parce que j'ai demandé que ceux qui sont en Guinée ont été auditionnés mais il dit encore Mamadou Sila qui est inculpé vous savez quand on, quand quelqu'un est inculpé là lui n'a pas le droit de voyager parce qu'il est cité dans un dossier il dit que Mamadou Sila a été auditionné inculpé et auditionné le ministre chèque le ministre Cheikh Camara a été auditionné inculpé et auditionné mais quand moi, Benito, j'ai demandé et qu'on m'a écrit, il s'avère que c'est actually faux. Le ministre Cheikh Kamara n'a jamais été auditionné dans l'affaire de la Guinée. Et là, c'est dans le Je m'adresse à vous. Nous sommes dans un différent parti politique. Mais nous sommes dans une coalition. Moi, je ne me fatigue pas de vous conseiller. Hein? Même si tout récemment, là, les gens ont... Avec la, le, la petite récréation, les gens ont commencé à tirer sur leur préjard cancer. Vos propres partisans, vos propres communicants Mais nous ne changeons pas. Nous respectons le pacte. C'est que le pacte, le prosaf nous a dit. Nous allons le respecter. Nous allons respecter tout ce que le chef nous a dit. Vous le supportez, vous le défendez. Et puis dans la vérité. Donc moi je vous défends dans la vérité. En vous donnant des conseils. Je vous dis que le ministre Cheikh Kamara n'a pas été auditionné. Le ministre Cheikh Kamara est aujourd'hui l'un des fils de la basse côte aujourd'hui, qui est en train de rouler pour Mamadi Doumbia. C'est connu de tout le monde. Il n'a pas été auditionné. Et vous ne connaissez pas l'intention de ce monsieur-là. Il dit que ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas là, ne sont pas inculpés d'abord, que qui quelqu'un n'est pas là, on peut faire le jugement. Vous avez entendu Ali Touré, je pense que vous l'avez entendu. On peut le juger derrière lui. Je pense que vous avez compris, vous avez entendu et vous avez bien apprécié ses pensées. FK Kourma, comment ça l'amant le coup, FK Kourma. Donc, ce que je vous Parce que ce est était menteur. Je vais vous donner deux cas regrettables aussi. Entre celui qui a envoyé les documents venus de l'extérieur, des documents médicaux venus de la Belgique, ben, ouais, de la Belgique concernant le docteur Ous, Fode Oussou Fofana, qui a mal à l'œil, qui risque de perdre son œil, ce n'est pas Fode Oussou qui a monté le dossier à Conakry, à Conakry pour envoyer, ce n'est pas lui qui, Fode Oussou n'a pas monté le dossier, ce n'est pas lui qui s'est auto Mis à la tâche pour faire des documents. Quand les documents sont venus par DHL, il a pris tous les documents. D'abord, ce ne sont pas les premiers documents, parce qu'il y a les anciens documents qu'il faut se détient. Lorsqu'il a envoyé les premiers documents pour, pour pouvoir sortir, on dit non. c'est présent, on commence à dire que c'est monter, c'est rentrer, sortir. Il est parti prendre les documents de la même clinique des années antécédentes, tant de professeurs à venir montrer aux juges d'instruction, quand ils ont vérifié, c'est la, la même clinique, c'est le même hôpital, c'est les mêmes médecins, donc, réellement, il devait partir. Lui, n'est pas parti. Fodeus n'est pas inculpé. Moi, je le dis sincèrement, il n'a pas été inquippé. Dans une situation dans ce pays-là, ce n'est pas un voleur. Lui n'est pas parti, mais celui qui est inculpé et auditionné est sorti de ce pays-là tranquillement. Et c'est lui qui est en train de dire, c'est-à-dire le seul qui reste aujourd'hui qui est en train de nous conseiller de dire au procès Fakonde de quitter la politique. Entre lui et le procès je ne sais pas qui est plus âgé. Moi, je me calme de ce côté-là. Voilà encore pourquoi je vous dis que ce gars-là est un, gars un menteur. Vous avez vu le ministre Papakoli Kourouma. Est sorti de la Guinée sous recommandation un document, un simple papier signé par qui par le ministre Gomu. Il a envoyé à l'aéroport, on l'a laissé sortir directement. Et pourtant, à son nom sur la liste des personnes, c'est notre partisan. Hein. C'est nos partisans. Vous savez, je n'aime pas parler de, nos, de nous parce que nous, nous sommes déjà en prison. Tout ce qui s'est passé dans ce pays là, c'est le RPD arc c'est le cas de RPG. Je ne parlerai pas de ça, mais je vous montre encore une fois la CDD. Vous devez faire beaucoup attention. Ils vous ont tendu le piège. C'est la énième fois que je viens vous dire de faire beaucoup attention à ces différents pièges. Merci beaucoup l'ensemble. Donc, je vous dis sincèrement. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? Ce frère Touré, il dit, Benito, est-ce que tu peux écouter Prends deux minutes, tu vas écouter Ali Touré. J'ai dit, ok. J'ai écouté ce qu'il disait sur l'audition, et moi j'ai demandé, chaque Kamala c'était mon voisin à Cameroun, il est à Kamayen voilà la mosquée, voilà à voilà chez lui, moi, moi j'ai fait mes 100 pas là, pour venir vers en partant vers l'ambassade du Ghana, en passant des, en superbeau, c'était mon on le voyait tout le temps, j'ai appelé, on dit, il n'a jamais été auditionné, je connais quelqu'un qui le connaît très bien, il n'a jamais été auditionné par, par, le, par les juges de la crise, personne l'a auditionné, ils ne l'ont même pas demandé, vous avez vu, le journaliste l'a demandé. Il y a certaines personnes. Et puis vous, le soldat, les dialogue, il dit. Il est pas jusqu'à dire que si vous n'êtes pas présent, il va... Le jugement, pas ça, direz-vous. Il va organiser un procès. Après, le procès de notre procès-là, ce qui concerne nous, les herpésistes, après, ils vont faire un procès concernant vous. Ils le feront. Pour disqualifier les gens, c'est tout. Donc, vous devez faire beaucoup attention. Et je lis ça par rapport à votre réaction aussi aujourd'hui que j'ai apprécié parce que franchement moi j'ai fait attention aux, aux on il a dit ça c'est lui a dit ça c'est lui qui a appelé c'est lui qui avait dit non on doit non qu'à ce soir il a dit c'est lui a dit aujourd'hui le monde entier a vu votre vraie version par rapport au dialogue et donc moi bientôt j'ai apprécié parce que vous avez clarifié parce que le dialogue Tant vers l'échec total. Parce que ce que vous avez précisé, et que moi, je rajoute par rapport à ce que nous avons dit entre nous, ça se coupe, ça se recoupe. Ce que la dame Macalé est venue mettre, parce que moi, je pense que, ce que vous avez dit, la ressort d'une analyse après l'intervention de Makale. L'intervention de Macalé. Vous avez bien compris ce que Makale a dit. Makale jure. Que Gomu a été nommé par décret pour, dire, pour coordonner le dialogue. Les gens nous ont dit que le dialogue est derrière, que c'est fini, on ne plus un dialogue dans ce pays-là. Il y a la petite rencontre entre les, les, entre les sages et vous, et les sages et la, la Troïka est devenue un dialogue. Lorsqu'on a demandé à Dame Makalé, la menteuse, la sorcière, elle dit que oui, Gomu a le. Oui, Gomu a raison de diriger la rencontre avec les, avec, avec, avec les sages. Parce que c'est un décret qui a mis Gomu là. Et pourtant, c'est Gomu qui va rester comme coordinateur, comme chef de dialogue. Mais moi, je pense que vous devez commencer à tourner le dos à ces sages. Vous devez commencer à tourner le dos à ces sages. Vous avez vu... Ce qui s'écrit sur la toile, vous avez vu sur la toile, vous avez vu la réaction. Gomu dit que le cerne ne va pas fléchir, ils ne vont pas céder Yota. Alors pourquoi vous partez à une table de négociation pour discuter Parce qu'il s'agissait dans les deux jours-là de mettre maintenant, d'appliquer, de mettre en application ce que vous vous êtes dit avec les sages. Est-ce qu'ils ont accepté On dit d'abord... Il doit faire le compte rendu à Doumbouya, Et Doumbouya doit analyser ou faire la restitution. Vous savez ça, c'est pour combien de C'est pour gagner en temps. C'est pour les éviter encore des manifestations, des calendriers des manifestations dans les deux jours là. Il faut que lui, Doumbouya, qui n'a pas été élu, qui n'est pas légitime. Oui, parce que lui, il pense que le pays là appartient à ses parents. Donc lui qui n'est pas légitime, lui qui n'est pas légal, lui qui n'est, qui n'a pas le droit même. Lui, il faut qu'on le soumette grand frère, Il faut qu'on soumette à Doumbia. Il faut que Doumbia soit de bonne humeur et que Doumbia réponde et puis afin qu'on fasse la restitution au salle Vous savez, c'est pour combien de jours ou combien de mois Vous devez faire beaucoup attention. Vous devez faire beaucoup attention. Beaucoup. Je m'adresse à la tonique, à la troïka. Vous savez pourquoi je m'adresse à vous singulièrement et à la CDD parce que ceux qui sont, tous les partis qui sont aujourd'hui dans la Troïka hein, et qui sont en train de défendre le peuple aujourd'hui, vous êtes le seul leader qui n'est pas en prison, en tout cas qui n'est pas en difficulté, d'abord. Et, et vous êtes censé défendre tout le monde et puis parler pour tout le monde. C'est ce que vous devez faire et c'est ce que vous êtes en train de faire jusque-là. Nous, on sait qu'on a payé les gens pour, pour créer des bruits entre nous, pour que les blogueurs s'attaquent. Les communicants vient s'attaquer entre eux et autres là, non, moi je ne suis pas un blogueur. C'est ma page là qui me permet de passer ma communication, sinon moi, je connais ma place. Est-ce si que vous comprenez Donc vous devez changer de méthode. Et puis, ce que vous avez dit là, vous allez vous réunir en visioconférence pour discuter des modalités. Cette visioconférence ne doit pas être des modalités. Non, pas, ça ne doit pas être des moyens. Vous devez donner des, des consignes. Ça ne doit plus être des. C'est des consignes que vous devez donner. Vous savez, vous, savez, vous comprenez une situation sans le dire. Aujourd'hui, même celui qui n'aime pas le Fakonde. Celui qui n'aime pas la Guinée. Mais quand vous regardez aujourd'hui, si vous êtes leader, vous avez ce pays dans votre cœur. Vous aimez ce pays-là. Ceux qui voient la Guinée aujourd'hui, là, j'ai dit bien ceux qui sont conscients, ceux qui aiment ce pays, mesure, quantifie aujourd'hui la souffrance du peuple de Guinée. Et vous faites partie de ces personnes-là. Vous quantifiez, vous mesurez aujourd'hui la souffrance de ce peuple. Comment un père de famille qui a plus de 20 personnes derrière lui ne peut, peut, se contente uniquement de son salaire. Les primes et autres, là, depuis tant de l'ancien à compter, les primes, d'Adis Sekouba, ont été, toutes les primes ont été supprimées. Les gens ne vivent que des simples salaires. Simple salaire. Et nous voyons aujourd'hui des villas pousser, des villas poussées comme des champignons. Des villas. Non, Imourana, mon frère, moi, je te dis la vérité, mon frère imurana, diallo, Je te dis la vérité en toute sincérité. Regardez des villas qui poussent comme des champignons. Amusez-vous à vérifier. À qui appartient ces villas-là Je vous le jure actuellement. Demandez, amusez-vous discrètement, demander. Ils sont tous proches du CNRD, des narcotrafiquants. La deuxième analyse que vous avez vous-même, je vous sais que vous l'avez pas le dire. Pourquoi des personnes qui sont citées dans beaucoup de trafics de drogue, qui ont l'air non aujourd'hui sur la liste internationale de beaucoup d'institutions, ne se gênent pas de, de, de continuer à construire des châteaux, des villas Pourquoi ils se demandent Ils n'ont pas peur. C'est une question très. Simple. Pourquoi ils n'ont pas peur Dumbuya a continué la finition de son étage. Et vous, le monde entier avait vu ça, que Doumbouya a rendu l'étage là au, à l'État. Lorsqu'on parlait de récupération des domaines de l'État, le monde entier a vu l'étage. Pendant le journal ils parlé, ils ont même dit que Doumbouya a rendu l'étage là à l'État. Ce n'est pas l'étage qu'ils ont terminé comme ça là. Qu'est-ce que ça dit Cela veut dire quoi est-ce qu'il veut quitter le pouvoir Non. Ils ont quel calcul derrière leur tête Tout le monde le sait, ils ne quitteront jamais le pays. Ils vont se manger, il y a un qui va survivre, c'est lui. C'est le cercle de feu, j'ai fait un direct, c'est le cercle de feu. C'est un film brésilien, le cercle de feu. Ils vont se manger. Est-ce que vous comprenez Oui, Amarato, ça c'est vrai. 50 millions, oui, dans le compte, oui. C'est vrai aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne voulons plus de visioconférence pour parler comment avoir des préalables pour déposer devant les sages. Non, nous voulons des consignes. Nous voulons des consignes. Nous voulons des consignes. J'ai vu les réponses des gens en bas du débat Qu'Ali Touré aille avec les gens. J'ai vu les commentaires. J'ai apprécié. Parce que le mot le plus courant au niveau, en bas de, de, de, de, de, de la, de, de, de, la communication d'Ali Touré. Ali Touré, tu es un menteur. Tu es Tu as appris aussi à manipuler. Donc, aidez-nous. Sort, sortez ce pays-là dans cette situation-là. Je vous le jure. Quand je regarde les Guinéens, là, je l'ai dit dans beaucoup de directs. Et personne ne voit ça. Ce n'est pas la façon dont la transition va se dérouler, et là c'est l'été. C'est la façon dont la transition va finir, si c'est Doumbouya. je dis bien, c'est la façon dont la transition va finir. Parce que ne parlons pas de 24 mois. Est-ce que vous connaissez ce qui se prépare et ce que eux, ils préparent contre le pays Personne ne le sait. Eux seulement le savent. Ça, je vous le dis. Et il y a toujours le plan B. Tout le monde connaît le plan B. C'est, c'est, c'est Et je jure, l'ancien accueillaté, c'est égal à la guerre. Parce que nous préférons la guerre que ce type-là. L'ancien accueillaté. Moi, je préfère la guerre. La guerre civile que, que l'ancien accueillaté. Je préfère la guerre. Et qu'on, se bagarre au Que les gens meurent. La communauté internationale vient discuter. Je préfère ça que cet individu. Parce que c'est le numéro 2 des ethnos dans ce pays-là. Après Dunga, c'est le numéro 2. Après lui, c'est Komara, l'ancien premier ministre Komara. Le quatrième, c'est Idi Amin. Donc, les quatre personnes, je ne dois même pas les sentir à tête d'un pays. Donnez les consignes, nous ne voulons plus le vieux confrère. Vous avez vu le mensonge Les gens souffrent, qui tombent dans le mensonge. Disons-nous les mille vérités. Si je vous ai offensé, vous m'en excusez. Je le dis sincèrement, vous êtes un autre. Si je vous ai offensé, si mon temps, le ton vous a offensé, parce que dans les propos, je n'ai rien dit de mauvais. Mais vous devez ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. La tromperie, la malhonnêteté est devenue le quotidien de ces gens-là. Ils ont trompé tout le monde. Regardez les imams, tout le monde roule. Vous avez écouté, là, ce moment, salut, non. al kanta Il n'a pas, dans une autre langue, c'est dans une langue où tout le monde comprend. al la kanta Moi, je ne parlerai pas de l'imam, je connais. Vous, vous m'avez entendu parler seulement de Vincent Koulibaly parce que lui ne dira jamais. Il ne va jamais prier que Dieu le protège. Vous comprenez Donc, vous me portez-vous très bien. N'écoutez pas al est-ce yeah, que vous comprenez Aujourd'hui, n'écoutez pas Alitouré. Laissez Alitouré dans ses situations, dans ses réflexions. C'est un jeune homme. Il n'a même pas 45 ans, vous le voyez comme ça. Aujourd'hui, là, lui, il est en train de travailler. Il est dans ses petits calculs. Il est dans ses propres calculs. C'est connu. Vous comprenez Oui, Où vas-tu Non, non, non, non, go vous ah. uh. no, okay, you. Well. You comprenez. Mm -hmm. Je le dis et je le répète encore une fois. Je le répète encore une fois. Vous devez comprendre. Vous devez réagir. Vous devez nous aider. Allez tourner. Je vous le dis, il n'a pas auditionné Cheikh camarade. Mamadou Sila, c'est lui-même qui l'a laissé partir. C'est lui qui a laissé Mamadou Sila partir. Oui, si Mamadou Sila ne s'est reproché, pourquoi Mamadou Sila ne revient pas Pourquoi Mamadou Sila ne revient pas Pourquoi il ne rentre pas Pourquoi lui ne revient pas, Mamadou Pourquoi il ne revient pas Pourquoi il ne revient pas Donc. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Pourquoi les gens là osent construire, ils continuent à construire, ils continuent à acheter les parcelles ben, ils s'en foutent. Hein? Cela doit vous donner une réflexion, une grande réflexion. Qui connaît la suite du Seigneur de Moi, seulement, je le dis, je connais la suite. Oui, avec Doumbouya, je connais la suite. Doumbouya, c'est son président. Il met, ou bien il reste au pouvoir mais pour le monde d'abord, il reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il signe des accords clairs avec son, son président. celui qui doit mettre là-bas. Et puis, ça ne sauve pas. Hein. Le seul médicament de cet homme-là, c'est le soulèvement populaire. Que tout le monde se lève en un coup. Ce qu'il raconte là, et notre coup d'état va mettre le dialogue, va nous mettre en retard. Non. Nous devons rectifier cette erreur. Ouh, ça doit être rectifié. Donc, portez-vous très bien. C'est ce petit conseil que je vais vous donner. Ali est un menteur. Vous l'avez bien compris. Réécoutez ré ce qu'il a dit. Réécoutez Touré. Réécoutez Touré. Si je vous ai offensé, vous me pardonnez. Et là, c'est délai. Vous êtes un oncle à moi. Mais je vous dis la vérité. Si vous ne réécoutez pas ce qu'il a dit. Parce que vous savez très bien analyser. Vous savez très bien analyser. Voilà. Vous, vous savez très bien analyser, vous savez lire entre les lignes, vous savez très bien parce que cet homme-là, pourquoi nous disons les noms, pourquoi nous répétons les noms, moi je sais pourquoi je le fais, parce que vous savez, je ne veux pas qu'un jour quelqu'un vienne nous dire, parce que nous allons aussi répondre à la personne, que le régime qui est là, là, est en train de se venger, ça ne marchera pas, et pourtant les gens sont en train d'observer, de, de quantifier les actes, tout ce qu'ils font. Donc, moi, je vous demande de regarder aujourd'hui. Devant le monde entier, ils ne se gênent pas, ils vendent la drogue, ils construisent, ils achètent les terrains, ils achètent à l'étranger des maisons, devant tout le monde, et puis au vu, au sud, tout le monde. Ils ne se gênent pas, hein. Dès que tu parles, on dit, les liens à telle personne. Ça, c'est limite là. Ça, se limite là, hein? Donc, je vous le dis et je le répète. Cette vidéo-là, c'est pour vous dire, moi, je n'écoute pas vos communicants, hein, vos blogueurs, parce que eux là ils ne connaissent pas la mentalité de ces gens-là. Moi, je le sais. Dumbuya-là, j'ai dit, c'est les deux cas. Soit il reste au pouvoir toute sa vie, ou bien il met son président. Et il pas, la Guinée n'appartient pas à ses parents. La Guinée appartient au peuple guinéen. C'est le seul qui doit définir quelqu'un. Donc, portez-vous très bien. Voilà, portez-vous très bien, nous avons vu toutes les couleurs de vengeance avec le CNFD. Peut-être que vous ne faites pas ça, vous ne faites pas c'est-à-dire, je pense que vous ne faites pas attention à, aux différentes vengeances. Ils n'ont pas envoyé Gawal parce qu'ils aiment Gawalin. Gawal a été sélectionné par Idi Amin pour en découdre avec eux, parce que Idi Amin pensait que Gawal pouvait récupérer l'IFDG et mettre ça dans sa poche, parce que... Ce qui a été dit là le temps du poste de Safakonde, c'est soussa c'est lui le maître, c'est lui le, le gladiateur de, euh, de l'IFDG. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et Gawal aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils aiment Gawal, c'est parce que Gawal a été pris pour récupérer la maison. Vous avez vu quand Gawal ont vu que Gawal ne peut plus faire quelque chose contre l'IFDG, ils l'ont enlevé à son poste. Donc portez-vous très bien. Et c'est ça, vous avez vu la mine, Ibram, et, et, et, la mine, Bangoura, voilà. Ils l'ont pris, ils l'ont nommé pour récupérer, casser. Quand j'ai vu aujourd'hui, on dit le CNT est parti voir le lac de Kaloum, Je me suis mis à rire, quoi. C'est-à-dire, les gens se quittent, là, on dit les députés de Sanou Sangarefla, comment vas-tu Qui est Les députés, selon eux, que les députés sont partis voir. Elle va très bien. Viens, c'est quoi Ok, allez, j'arrive à même. Ok, wait. Ok. Yeah. D'ailleurs, le camp qu'on l'entend, il Voilà. Donc, qui sont partis voir le lac de Kaloum, c'est rentré sorti comme ça. Là. Et pourtant, lorsqu'ils ont cassé les bâtiments des gens, ils ont fait sortir des familles en pleine nuit. Dans ça et sa bande-là, ne se sont jamais levés pour aller voir les familles, même aller saluer les familles, même avoir une compensation en avec... Non, Ils n'ont pas fait. C'est pour aller voir un lac, pour faire semblant de protéger le lac. Moi, là, je vous limite ici, là. Si vous avez compris, au ah cas où il n'y a pas de problème, comment Donc portez-vous très bien, on est ensemble. Voilà. Nous n'attendons nous que des, des, des, des, des, des instructions, pas des rencontres physiques, rien. Laissez tout ça là, donner des instructions, c'est tout. Le bandit là, lui là, là, se qui peut régler son problème, on le connaît. Donc portez-vous bien, bonne nuit à tout le monde.